Shalom, nous voici ensemble pour la suite de notre étude concernant euh, la chute de l'homme, la deuxième partie, et nous verrons spécialement les chapitres 5, 6, euh, 5, 6, 7 on va dire, même 8, euh, de la Genèse. Vous vous souvenez que nous avons vu ensemble ce qu'était le péché qui correspondait, en fait, à la chute de l'homme, à la transgression de l'alliance que Dieu avait avec Adam, la transgression d'Adam dont il est parlé dans Osée 6-7. Et nous voyons donc que Cain, qui naît avec son jumeau Abel, n'a pas pour père Adam, mais il a pour père le serpent, c'est-à-dire Satan. Dieu a parlé de la postérité de la, de la femme, vous l'avez euh, au verset 15 du chapitre 3, la postérité de la femme, mais il a parlé aussi de la postérité du serpent. Et Caïn va développer la postérité du serpent qui va être euh, détruite dans sa totalité, euh, sauf, en fait, peut-être, l'héritage des pères qui existeront encore au travers d'un fils de Noé, qui se, nomme, qui se prénomme Cham. Mais cette postérité sera détruite au déluge. Nous voyons au chapitre 5, au chapitre 6, pardon, euh, oui, au chapitre 5, la postérité d'Adam qui va passer par Seth. Ève a dit euh, qu'elle avait reçu un, un remplaçant d'Abel. Abel était pour. Était, le, était la postérité de la femme, était le fils d'Adam et Ève. La postérité de la femme qui était promise et qui en fait devait donner euh, le Christ. La postérité de la femme c'était ça, devait donner le Christ. Et Seth va être euh, euh, le père de cette lignée euh, qu'on va retrouver bien sûr euh, jusqu'à Noé. Tandis que Cain va être... Le, le père de la postérité du serpent qui va disparaître euh, au déluge Nous Voyons au chapitre 6 de la Genèse que Dieu va, va, va voir cette méchanceté des hommes Chapitre 6, verset 5 La méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quel était ce mal si nous regardons au début du chapitre, nous nous apercevons que euh, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que leurs filles furent nées, des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Qui sont les fils de Dieu Tout simplement des créatures angéliques, n'ont pas gardé leur euh, situation et nous le trouvons ceci dans l'épître de jude si vous voulez regarder avec moi dans l'épître de jude nous voyons que jude va euh, parler de ces anges qui n'avaient pas su garder leur euh, leur dignité au verset 5 de Jude, il est dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Malgré cela aussi, ces hommes, entraînés par la rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Voilà, on va s'en arrêter là. Donc, euh, il est parlé de ces anges qui, en fait, ont, ont eu des relations avec les hommes, des relations très intimes, hein, puisque, puisque une postérité va, va sortir hein, de, de cela, la postérité qui fait partie toujours de cette postérité de Satan, hein. euh, c'est par le biais euh, des femmes que cette chose-là a pu se faire. Et il est dit que c'était l'époque des géants, c'était l'époque des héros, et nous trouvons tout cela dans la, dans, par exemple, la mythologie grecque, on le voit très bien. Ce n'est pas du tout des choses inventées, ce n'est pas du, chose, du tout des choses qui n'ont pas existé, ce sont, des, ce sont des réalités, en fait, ce sont des réalités qui, euh, qui ont existé. Et on voit bien là la déviation de la sexualité. Parce qu'il y aura les hommes, est-ce qu'on peut les appeler des hommes Il y aura des, des, des mi-hommes bidettes qui vont être des gens euh, qui sont avec, avec des pouvoirs occultes très forts. Ils, ont, ils seront considérés d'ailleurs dans la mythologie comme des dieux ou des demi-dieux. Les géants Réalisez bien que quand il y avait des géants sur la terre, et l'archéologie moderne est en train de redécouvrir des ossements de géants, ce qui est assez interpellant. Allez chercher sur le net, vous verrez, il existe des, des vidéos là-dessus. Euh, eh bien, il faut se dire qu'un géant, pour se nourrir, prenait toute la nourriture. C'est-à-dire que la famine existait sur la Terre aussi, à cause de la multiplicité des géants qui étaient forts et qui écrasaient les hommes. Et donc, l'Éternel voit cette misère, et il va mettre fin à cette misère par la destruction. Et remarquez que dans cette misère, les hommes, mais aussi le bétail, les reptiles, c'est-à-dire tout ce qui rampe sur la terre, ce n'est pas forcément des serpents, hein, et les oiseaux du ciel. Et vous pouvez voir que dans la, les mythologies anciennes, quels que soient les peuples, vous retrouvez les animaux déifiés. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la corruption qui a commencé en Éden par cette initiation et initialisation de la sexualité humaine par Satan va déboucher sur une perversion, va déboucher sur une misère, une violence euh, qui oblige Dieu à... Prendre une sanction. On peut se réaliser aussi maintenant, c'est que de notre temps, euh, le mélange homme-animal ne peut, ne peut pas se faire. En tout cas, ne pouvait pas se faire. Mais le temps que nous vivons, nous savons tout ce qui est fait sur euh, la génétique humaine. Et nous sommes bien à ce temps où le Seigneur a annoncé, le Seigneur Jésus lui-même a annoncé dans Matthieu 24 et Luc 17 qu'elle a venue du Fils de l'homme. Attention, j'ai dit venue du Fils de l'homme, je n'ai pas dit enlèvement de l'Église, qui est une pour moi, et je n'ai pas crainte de le dire, qui est un, un enseignement démoniaque, comme dit Paul, des enseignements de démons qui seront à la fin des temps. Et bien voilà, en voilà un. Donc je parle de la venue du Fils de l'homme. Les paroles de Jésus sont beaucoup plus certaines que ce que les hommes peuvent transmettre de sa part. Euh, Jésus dit qu'à la venue du Fils de l'Homme, il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Et je crois que ce que nous avions jusqu'à présent, euh, le signe qui nous manquait, parce qu'on avait vu les, les bruits de guerre, les famines, on avait vu les, les maladies, etc. Mais on n'avait pas vu euh, ce qui se passait au temps de Sodome et de Gomorrhe. Ça n'existait pas. Et depuis cinq ans, on voit cela devenir universel. Ça, c'est le signe qui manquait pour parler de la venue du Fils de l'homme. Donc, je crois vraiment à cette venue du Fils de l'homme, mais absolument pas dans le sens d'enlèvement de l'Église. Parce que si vous lisez bien les textes, ceux qui seront pris et enlevés, enlevés de la terre, c'est-à-dire détruits, ce n'est pas, euh, pas les chrétiens. C'est ceux, enfin, c'est pas les disciples, je vais dire, parce que derrière le mot chrétien, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de notions qui devraient être euh, euh, précisées. Dieu s'est engagé par une alliance avec Noé, nous allons voir, puisque c'est dans la série de, de l'alliance que je fais ce développement. Nous allons voir que Dieu va donner un signe, un signe d'alliance à Noé, c'est l'arc-en-ciel. Il a fait une alliance avec la Terre. Il a fait une alliance avec la Terre. Il a fait une alliance déjà avec le jour et la nuit, lorsqu'il a euh, placé les luminaires dans le ciel. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà, il est en train de faire une alliance avec Noé, dont le signe est l'arc-en-ciel. Cette corruption euh, du genre humain, c'est, vous remarquez, que la sexualité dévoyée et, et, et, et déviée va toujours avec la violence et avec la méchanceté du cœur. Pourquoi Parce que derrière la sexualité déviée de l'objectif de Dieu, l'objectif de Dieu qu'il a en fait donné à Adam et Ève à la sortie du, du jardin d'Éden, eh bien, il a donné la sexualité au couple à ce moment-là. Euh, si vous remarquez bien, Dieu abaisse toujours le niveau, et c'est toujours par une alliance de grâce. Dieu est un Dieu de grâce qui, qui pardonne. Et donc, on voit l'alliance qui était en Éden être abaissée à la porte d'Éden. On va l'avoir encore abaissée au déluge, on va l'avoir encore abaissée le niveau de cette alliance va être abaissé au niveau d'Abraham, il va être abaissé au niveau de David, etc. Jusqu'à Jésus, qui va être le médiateur de cette alliance nouvelle, ou cette alliance, plus exactement comme il est dit en hébreu, l'alliance renouvelée. Donc Dieu est obligé toujours d'abaisser le niveau, par grâce pour l'homme, sinon il serait obligé de le détruire. Il a dit qu'il ne détruirait plus la terre. Parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir, le dessein de Dieu doit s'accomplir sur la terre au travers de l'humanité qui a été rachetée par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous voyons aussi une séparation nette qui est faite, qu'on ne voyait pas avant. Alors là, ça sera, je pense qu'on le verra dans une prochaine vidéo, mais je l'annonce déjà au moment du déluge on va voir la séparation qui existe, mais qui n'était pas prégnante, euh, qui est la séparation qui existe entre des animaux purs et des animaux impurs. Pourtant, Dieu, a, Dieu les a créés. Purs et impurs, ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais. On a une tendance très, <rire> très régulière de, de, de, de, de mettre nos clichés sur les mots de la Bible. Purs et impurs, ça veut dire simplement que les purs étaient propres à l'alimentation de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire pouvaient être sacrifiés à Dieu. Vous savez que l'autel des sacrifices pour Dieu, c'est sa table. Il le dit dans, de, dans les prophètes. La table du Seigneur, c'est l'autel des sacrifices sur lequel l'adorateur venait apporter un sacrifice. Et il ne pouvait apporter que des animaux purs. Et puis, il y a les animaux impurs qui ont leur, qui ont leur utilité. Et on voit tous les animaux impurs si on les regarde dans... dans dans, sur la terre, ils, ils ont tous leur, leur utilité mais ils, ce, pas, ce ne sont pas des, des animaux qui sont faits pour l'alimentation euh, des personnes voilà, j'arrive à la fin de cette, euh, de cette vidéo, je crois que je ne vais pas aller plus loin je préfère faire des petites vidéos qui sont euh, plus faciles à, à, à digérer sur des sujets comme ceux-là qui ne sont pas, pas tellement, tellement euh, courants et et agréable. Euh, nous voyons aussi par rapport de nouveau à la, à la question du, de la sexualité et du mariage, quelque chose se passait avec un. Qu'un va prendre deux femmes. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu que euh, un homme soit polygame. Il, a, il est dit dans la jeunesse qu'il les créa mâles et femelles, et il en créa un de chaque côté pour s'unir ensemble. Donc, dans la corruption du genre humain, nous voyons deux choses. La première, c'est la relation entre des êtres spirituels et l'humanité pour avoir une descendance. La deuxième, c'est que ça produit beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup de malheur, parce que ce n'est pas cela, la volonté de Dieu. Et enfin, il y a quelque chose qui va se passer dans cette relation entre les, les puissances euh, de ténèbres si les anges déçus sont les puissances de ténèbres entre dans la relation entre ces anges déchus et l'humanité il y a une connaissance qui va se donner n'oubliez pas que c'était le fruit dans le jardin d'Éden qu'il ne devait pas manger c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le mot connaître euh, est très intéressant à, à, à étudier en hébreu, parce que la connaissance de l'éternel, l'homme connu sa femme dans une relation sexuelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même mot. Vous voyez que la relation sexuelle permet une connaissance de l'intimité de l'être de l'autre, et une connexion des esprits. L'esprit de l'homme entre en, en union avec l'esprit euh, de la puissance de ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire qu'un chrétien ne peut se marier que dans le Seigneur. C'est la seule, la seule contrainte qu'un chrétien a, se marier dans le Seigneur. Pourquoi Parce qu'il a un nouvel esprit. Dans l'Alliance la, dans renouvelée, Dieu nous donne un nouvel esprit, un nouveau cœur. Il nous donne un esprit qui est le trône du Saint-Esprit. Donc, si moi je suis euh, habité par le Saint-Esprit de Dieu, il est impossible que j'ai une relation sexuelle dans le cadre du mariage avec un homme qui n'ait pas cette dimension spirituelle qui est la mienne. Et c'est la seule obligation que le Seigneur mette. C'est dans le Seigneur. Nous, nous avons à nous marier dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans la relation sexuelle, dans l'alliance de mariage, dans un couple marié tel que Dieu l'a voulu, la, la, dans la relation sexuelle, l'unité des corps se fait bien sûr, l'unité des âmes, c'est toutes les émotions, se fait, mais l'unité des esprits aussi se fait. Et c'est pour ça que la, la sexualité est réservée au mariage, parce que c'est une ouverture, une ouverture de mon esprit à l'esprit de l'autre, et une fusion, donc ça ne peut être que des choses semblables. C'est pour ça que la relation conjugale est un acte sain. C'est un acte saint qui peut être consacré au Seigneur parce que le Seigneur est témoin par son esprit en nous de cette dimension-là d'unité. Voilà, je, je m'arrête. Bien à la prochaine fois. Shalom.